qui donnez-vous le pouvoir pour vous sentir légitime d'être aimé C'est une question qui est très très essentielle et qui à mon avis va vous permettre de, de faire des réajustements si vous avez envie d'être aimé, de vivre le grand amour avec le grand A et de recevoir en abondance. Je vous souhaite le et la bienvenue dans ce live de réflexion et de transformation que je suis très très heureuse de vous partager aujourd'hui bienvenue Karine dans ce live j'espère qu'on m'entend bien le thème que je vais vous partager aujourd'hui c'est à qui donne-t-on le pouvoir pour nous sentir légitimes d'être aimé hello Elodie dis-moi si on m'entend bien que je fasse ce live hello à qui donne-t-on le pouvoir pour nous sentir légitimes d'être aimé moi ce que j'aime en fait dans les périodes de lancement, je suis en plein lancement dans le programme Manifestez vos désirs, c'est que du coup ça m'inspire vraiment à vous partager des sujets et des thèmes qui vont vous aider déjà à, à bouger et euh, déjà de votre côté, mais aussi des thèmes de réflexion déjà. On peut déjà se poser la réflexion, surtout quand on a envie de rencontrer quelqu'un, est-ce que la relation que je vis me correspond ou pas Ce thème-là et ce live va vous aider, d'accord est-ce que vous pouvez observer, mes amis, que c'est seulement quand vous êtes aimé de quelqu'un, que vous allez rencontrer quelqu'un euh, qui vous aime, qui vous démontre vraiment tout son amour, euh, qui vous met au cœur de sa vie, à ce moment-là, vous vous dites, ah, là, je suis choisie. Là, je suis considérée. Quand je vois et j'observe cet amour, je reçois cet amour, chez cet homme auprès de moi. Là, il y a l'estime de soi qui regonfle d'un coup. Et puis, vous vous dites, ah, je, vous ressentez tout l'amour de cet homme. Et vous vous dites, ah, moi, je suis vraiment digne d'être aimée. Est-ce que vous pouvez observer Prenez un temps et observez ça chez vous. Ce qui veut dire que si vous n'avez personne... Si vous n'avez personne, si vous ne rencontrez pas la bonne personne, si pour l'instant il n'y a personne, votre estime de vous est beaucoup plus basse. C'est-à-dire que vous avez le sentiment ou parfois vous avez des pensées où vous vous dites, ben ouais, je ne me sens pas vraiment digne d'être aimé, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas euh, plaire. On se pose plein de questions dans lesquelles l'estime de soi quand même prend un coup. Est-ce que vous pouvez observer ça la question qui est la plus intéressante, c'est se dire à qui je donne le pouvoir. À qui donnez-vous le pouvoir pour vous sentir digne de recevoir le grand amour À qui à, à Qui détermine Qui détermine que vous êtes digne de recevoir le grand amour Est-ce que vous pouvez vous poser cette question-là Est-ce que vous pouvez observer que vous avez donné le pouvoir à un élément à l'extérieur de vous. Ça veut dire que quand cette personne vous quitte, ou que cette personne ne, ne fait pas le choix de vous choisir ou de vous aimer, il y a quelque chose en vous qui est touché, vous vous dites, mince, je n'ai pas l'impression que je suis digne d'être aimé vraiment, je ne suis, je me sens pas choisie, je me sens pas être la bonne personne, je ne me sens pas être euh, l'élu en fait, hein, l'élu euh, dans le sens où oui, je suis choisie, je suis vue et je suis aimée. Est-ce que vous pouvez observer ça la question, vraiment, c'est de se poser la question, c'est « Ok, à cet instant-là, qui détermine que je suis digne d'être aimée ?» Et si vous pouvez observer qu'en réalité, vous avez donné le pouvoir à une personne extérieure, à un élément extérieur, à cette personne, par exemple, précisément. Ce qui veut dire que si cette personne vous quitte, pour vous, vous ça y est, euh, c'est fini, quoi. Vous, êtes, vous vous désintégrez complètement. Mais se pose vraiment cette question, à qui je donne le pouvoir de me sentir d'être digne, d'être aimé vraiment. Et donc, voyez bien que à l'instant où vous donnez ce pouvoir à un élément extérieur, c'est-à-dire à, à l'autre, est-ce que vous pouvez ressentir en parallèle, du coup, qu'il y a quand même un vide intérieurement, là, en vous, qui fait que vous avez la nécessité d'avoir la preuve à l'extérieur de vous, d'avoir véritablement quelqu'un qui vous aime pour vous, hop là, je me remonte dans mon estime pour se sentir que, ah moi je suis vraiment digne d'être aimé. et sans ça en fait, et eh ben non, c'est pas le cas, donc est-ce que vous pouvez juste observer ce vide à l'intérieur de vous qui fait que vous allez chercher ça à l'extérieur de vous, qui fait que c'est uniquement quand cette personne existe, cet homme existe que vous avez l'impression de briller, que vous avez l'impression d'être cette femme extraordinaire. Que vous avez l'impression d'être... Euh, ouais, cette femme extraordinaire, quoi. Est-ce que vous pouvez déjà observer ça Parce que ça, c'est vraiment... Euh, très, très important. C'est-à-dire que... À l'instant où j'observe que j'ai donné le pouvoir à l'autre, c'est normal, c'est normal, du coup... Que la dépendance affective soit là c'est normal que les séparations soient difficiles c'est normal que vous avez cette peur de ne pas rencontrer euh, l'homme de votre vie la personne qui vous correspond vraiment mais la personne on va dire à un certain niveau qui vous correspond vraiment pourquoi parce qu'il y a un ressenti de vide à l'intérieur de vous qui fait que clairement vous avez donné le pouvoir à l'autre or commence par un sentiment à l'intérieur de soi, tout commence par, vous ne pouvez pas pour rencontrer cette personne qui vous aime vraiment, euh, dans lequel vous avez une relation équilibrée et en harmonie bien sûr, il est important que ce sentiment d'estime de soi, ce sentiment de considération de soi, ce sentiment d'être digne, d'être aimé, soit complètement intégré à l'intérieur de vous pour que, en conséquence, naturellement, cela puisse se vivre. Vous allez attirer quelqu'un qui vous renvoie et qui vous qui, qui vous donne en abondance, qui vous donne cet amour en abondance. Parce que la mécanique, elle est comme ça. C'est uniquement quand vous allez vibrer de cet amour à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir le vivre à l'extérieur de vous. Si vous voulez une relation équilibrée, je ne parle pas de la dépendance, bien sûr, ou comme le cas de figure de tout à l'heure, où vous avez un creux et vous avez quelqu'un pour qui vous, vous vivez cet état de dépendance. Donc, la question, on, on comprend bien que c'est important déjà de se sentir soi, de reprendre le pouvoir et de se dire « Attends, ce n'est pas toi qui détermine si je suis quelqu'un qui est digne d'être aimé, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. » Je le sais parce que c'est ce que je suis. C'est ce que je ressens de moi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on se re, on reprend le pouvoir. On se dit, non, mais attends, moi, je suis digne d'être aimée. Je le sais. Sauf que, on va aller un petit peu plus loin que ça. Parce que ça, c'est quelque chose que vous savez déjà peut-être. Et donc, vous avez déjà fait un travail sur vous en disant, ah, je vais aller voir dans mes blessures passées, qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé qui fait que, ah, j'ai la blessure de rejet, ah, j'ai tout ça. C'est ok, en fait. Mais la question c'est où est-ce que ça en est aujourd'hui C'est-à-dire que j'ai parlé de ça dans le live que j'ai fait avant et je vous invite vraiment à le voir quant à comment est-ce que on, on sort un peu de ce cheminement de guérison qui finalement on n'a pas conscience parfois que ça nous maintient un petit peu dans notre dans notre caca du passé, hein, excusez-moi. Mais en fait, si on veut une réelle transformation, cette question, elle se pose vraiment. Parce que si vous dites, ok, je vais faire des pensées positives, je suis digne d'être aimée, à partir d'aujourd'hui, je suis choisie, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis euh, une femme extraordinaire, je suis considérée. Vous pouvez faire ça en pensée positive, mais si vous faites ça en pensée positive, en réaction avec vos blessures passées, ça ne peut pas fonctionner. Parce que l'énergie racine de, de, de, du processus que vous êtes en train de faire là, l'énergie racine, c'est toujours cet enfant blessé. Je suis blessé, donc je vais considérer, je suis rejeté, donc je vais considérer que je suis digne d'être aimé. Vous jouez juste l'autre face de la même pièce, mais il s'agit toujours de la même pièce. C'est en cela que du coup, quand vous allez rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui se passe Vous avez besoin de donner la preuve que vous êtes, euh, vous êtes euh, la, la bombe, quoi. Vous allez dire, ok, moi je suis, le, le, le, comment dire, la meilleure option, c'est moi. Mais vous, allez, vous auriez besoin d'investir beaucoup pour donner des preuves qu'il a toutes les raisons de vous choisir. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un état qui va se faire et qui va se vivre naturellement. Vous voyez, vous allez vous sentir... Euh, euh, investi de vous adapter beaucoup à la personne euh, investi à arranger votre agenda euh, euh, à montrer que vous avez tout faire vous êtes une super bonne cuisinière vous savez danser vous avez voilà d'accord vous faites l'étalage d'un cv pour être garanti que c'est que la personne voit mais on n'est pas dans une mécanique naturelle vous voyez ce que je veux dire vous êtes dans une mécanique où vous allez vous avez besoin de prouver qui vous êtes mais donc, du coup, la question qui se pose, c'est si je reprends le pouvoir de je suis digne d'être aimé, la question qui est intéressante, c'est comment j'intègre ça pour que, euh, comment j'intègre ça pour que ça soit une intégration où naturellement, je reçois en abondance sans que j'ai besoin de, dire, même de se prostituer, hein, parfois, ou de... de, de de mendier l'amour ou de, de donner des preuves mais comment je peux faire pour recevoir être juste cette femme que je suis et naturellement recevoir une abondance d'amour de la part d'un homme extraordinaire rencontrer un homme extraordinaire comment faire pour que ça soit le cas en fait un il est question déjà de prendre conscience de cette mécanique que vous mettez en place, que vous donnez le pouvoir à l'autre pour vous sentir aimé. Si vous êtes dans cette configuration-là, effectivement, il est important de reprendre le pouvoir, de se dire, attends, là, il y a un problème dans ma mécanique et en fait, je donne le pouvoir à l'autre pour me sentir digne d'être aimé. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième, c'est une fois que vous avez observé ça, la question, c'est, ok, je reprends le pouvoir. Je me sens aimé parce que intrinsèquement, je suis digne, je suis digne de vivre cet amour. Mais pour intégrer, je suis digne d'être, euh, je suis aimé, de vivre le grand amour. De la deuxième vigilance que je vous amène, c'est attention de ne pas construire ceci sur une base de vos blessures, de votre enfance, d'une introspection de votre enfance, de, de, sur une base de parce que j'ai été blessé. Vous comprenez. Donc, si vous avez envie d'avoir un peu plus de précision sur ça, allez-y voir mon live que j'ai fait la dernière fois sur euh, sur euh, les. Euh, je ne me rappelle pas plus le titre pour dire à quel point j'étais inspirée. Euh, c'est sur euh, le cheminement qu'on prend pour euh, la, que que c'est pas nécessaire d'avoir un, un cheminement de guérison pour changer les choses. Donc. Attention à ça parce que justement il y a une question d'énergie racine dans lequel on se maintient finalement, on se construit dans la réaction et dans la lutte. On ne se, on, on se construit pas parce que, parce que voilà, bon bref. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous reconnecter à une fréquence beaucoup plus haute, à une version de vous qui est beaucoup plus haute, qui est différente de, tout, de toutes vos blessures, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ouais, me dit alors, c'est quoi, quoi l'histoire d'Armen L'histoire d'Armel, c'est de vous reconnecter tout simplement au je suis, je suis, qui suis-je Qui suis-je Je suis amour suprême. En fait, vous allez vous reconnecter à votre nature profonde. De, votre, de quoi vous êtes constitué à la base. Vous portez l'amour en vous. C'est votre, votre nature profonde. C'est Comme ça, c'est l'énergie, la vibration dont vous êtes constitué de manière originelle et le fait est de pouvoir se connecter à ça, de pouvoir se dire attends là je reprends pouvoir on est d'accord mais surtout je me rappelle d'une chose <rire> bienvenue à tous, bienvenue Valérie bienvenue Nourine et, et c'est de pouvoir se dire ok en fait je suis am amour suprême c'est ça ma nature et, et, et prendre un temps pour ressentir ça et c'est en ce sens que l'amour suprême vit à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Ça veut dire que, ça veut dire que je suis faite pour vivre dans le grand amour. Ah d'accord. Ah ok, je ressens ça. Mais je suis faite, enfin je vis comme je le vibre à l'intérieur de moi. Je suis faite pour vivre dans le grand amour et pas autre chose. C'est ça qui est le plus naturel pour moi. C'est ça qui est mon environnement naturel pour moi, d'accord Donc c'est dans cette fréquence-là, dans cette reconnexion à qui vous êtes vraiment, à ce « je suis » qui va vous permettre de reconstruire, de reprendre le pouvoir de manière naturelle, de dire « il n'y a pas d'autre alternative que le fait que vous soyez aimé. » Parce que vous êtes amour suprême. Cet amour, elle vibre à l'intérieur de vous. Donc peut-être que les mots que je vous dis là, c'est des mots que vous avez déjà entendus, peut-être que ça paraît perché, mais peut-être que vous vous dites, oui mais je l'ai déjà entendu mais je ne l'ai pas ressenti à l'intérieur de moi. Ben oui, c'est la raison pour laquelle ça nécessite euh, certainement un cheminement pour intégrer ça, parce que pour moi ça c'est la clé. Ça c'est une information qui est en dehors de, de tout cet amas énergétique de votre passé en fait, mais qui est complètement... Euh, votre essence profonde. Et là, il y a une vraie reconstitution. Il y a une vraie, cette reconnexion-là, c'est ça qui va vous permettre euh, de vivre l'amour à ce haut niveau d'amour tel que vous le souhaitez. Ça veut dire que vous avez besoin, si vous voulez vivre le grand amour à l'extérieur de vous et rencontrer cet homme qui vous aime vraiment vivre cette relation extraordinaire, vous avez besoin d'incarner cet extraordinaire à l'intérieur de vous, dans un « je suis » dans un « je suis » qui soit à la hauteur de cette fréquence. Donc, du coup, ça vous demande vraiment de... Vous ne pouvez pas être accroché à la fréquence de vos blessures, de dire « Oui, ben parce que je suis rejeté, je vais connecter autre chose à partir de ça. » Vous resterez dans la même fréquence, en fait. Mais c'est vraiment cette reconnexion à le « je suis » en majuscule. « Je suis, je suis, vous êtes amour suprême. » Ok. Et donc, c'est naturel que vous ayez, que vous c'est totalement naturel, vous êtes fait pour vivre le grand amour. Et juste pouvoir ressentir et déposer ça, c'est la façon de reprendre le pouvoir. D'accord Donc, c'est exactement ce que, euh, ce que vous allez faire si vous participez au programme Manifestez vos désirs. Parce que Manifestez vos désirs, c'est une véritable reconstitution du... Je suis parce que tout part du je suis le je suis en majuscule est le point de départ de toute chose qui suis-je quelle est ma structure identitaire parce que selon la manière dont je me construis dans mon identité de comment je me définis dans mon je suis et comment je me ressens être c'est de cette manière là que oui. je vais vivre que toute ma réalité extérieure va se construire en fait toutes, toutes les circonstances de ma vie sont, euh, se manifestent et se créent en fonction de comment je me ressens être. Le je suis est très important. Imaginez-vous par exemple, vous êtes dans un film, d'accord Dans un film, il y a un rôle principal, il y a un personnage qui joue le rôle principal. Ce personnage-là, selon le rôle qu'il va avoir, eh bien, tout le scénario va tourner autour de ce personnage qui joue le rôle principal, d'accord Si ce personnage, il joue le rôle principal de « je suis un être blessé euh, et je vis dans la pauvreté », tout le film, tout le scénario du film va tourner autour du fait que ce, perso ce rôle perso principal va pouvoir jouer son rôle de « je suis blessé » et « je suis dans l'insécurité », vous comprenez Puisque c'est comme ça que ce rôle est défini. C'est la même chose pour vous, en fait. Le « je suis ». Et le point de départ et c'est exactement ce que nous allons vous allez vivre dans le programme manifester vos désirs le je suis sera le point de départ mais l'ancrage de ce je suis quand on a été tellement écorché par notre passé a besoin d'être reprogrammé dans votre subconscient afin qu'il puisse s'installer naturellement pour que naturellement toute votre réalité de vie puisse se construire autour de ce je suis donc il y a une différenciation entre dire je suis je suis amour suprême. Vous vous rendez compte Ça veut dire que toute votre vie dans vos relationnels, que ce soit dans l'amitié professionnelle, dès lors que vous allez être en relation, vous allez vivre cet amour-là à un haut niveau d'amour. Puisque si c'est ça que vous désirez, mais ça paraît tellement éloigné parce que de là où vous êtes, où vous vous sentez blessé, vous dites « Mais c'est très éloigné de moi, il va me falloir un long chemin pour y arriver. » Non, je vous dis tout de suite que non. Non, non, non. C'est juste une technique à mettre en place parce qu'il s'agit tout juste d'une reprogrammation au niveau de votre subconscient. Parce que votre « je suis » n'est pas encore programmé dans l'association vibratoire de, cette, de cet amour suprême. C'est uniquement pour ça que vous ne le vivez pas autour de vous et que vous avez l'impression, peut-être aujourd'hui, d'être dans des relations où vous donnez beaucoup au lieu de recevoir en abondance. Et que même si intellectuellement vous avez compris, vous êtes en incapacité de déclencher ça. Vous êtes en incapacité de, de, de renverser. Tout simplement, peut-être, que vous avez besoin d'aide pour effectuer cette reprogrammation de votre matrice, ou bien de votre vibration intérieure, ou bien de votre subconscient. C'est la même chose. Pour vous permettre justement d'incarner naturellement, l'amour en vous de façon à ce que naturellement ça puisse se vivre et croyez-moi il y a une très grande différence parce que je, je comprends bien moi aussi j'ai grandi avec cette blessure de rejet qui a été quand même assez forte parce que malgré tout ce que je mettais en place moi je je J'aime, quand j'aime les gens, je les aime vraiment. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Je suis généreuse dans une relation. Et même trop, pas trop, parce que j'étais dans, un, dans, dans, un, dans une mécanique d'une personne blessée. Mais... Quoi que je fasse mon relationnel, j'avais beaucoup de déceptions amicales, euh, des séparations qui étaient euh, assez déchirantes. Donc, euh, non, en fait, euh, et, et je me suis fait croire que c'était mieux que je sois seule, alors que pas du tout. Je suis quelqu'un qui est fait pour être dans le lien d'amour. C'est peut-être le cas pour vous si vous êtes en souffrance de vous sentir seul. Peut-être que c'est pas la solution d'être seul, mes amis. La solution c'est de s'ouvrir, mais peut-être que vous ne savez pas parce que vous avez peur d'être déçu encore et encore. Et je comprends, mais. Mais peut-être qu'il est temps aussi pour vous de vous reconnecter à quelque chose qui vous fait du bien et de se dire « et si je fais circuler le grand amour à l'intérieur de moi parce que c'est ça qui me va, c'est ça qui me fait du bien et je suis faite pour vivre dans le grand amour, je suis faite pour vivre des relations » que ce soit d'amitié ou une relation amoureuse dans lequel je peux exprimer ma générosité d'amour parce que c'est comme ça que j'aime être. Je peux exprimer mon sentiment amoureux parce que c'est ça que j'aime euh, ressentir et qu'en retour, cet amour-là puisse se vivre vraiment. Eh bien, oui, c'est possible. Ce n'est pas que dans les contes de fées, dans les contes de fées, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est juste que c'est à votre portée de main, c'est là euh, il s'agit juste de dire, ok, il faut, faut se donner les bons moyens et trouver les bons outils, les bons processus qui vous y, qui vous permettent de, de créer, j'appelle ça un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle réalité de vie où ce grand amour peut se vivre partout, et tous les jours, et tout le temps. Voilà, et donc le programme Manifestez -vous, votre désir, je vous accompagne pendant trois mois pour faire cette reconstitution cette nouvelle reprogrammation qui va se faire et dans lequel petit à petit vous allez voir que immédiatement vous allez quitter vous allez sortir de, de, de votre passé de vos blés. vous n'aurez même plus besoin de vous préoccuper à régler ça en fait c'est pas ça qui compte on va arrêter de dépenser et de perdre notre temps à à s'occuper d'une ligne du temps qui est notre passé aujourd'hui vous avez votre vie à vivre vous voyez, peut-être que ça fait des années que vous, vous essayez encore et encore de vivre, là je parle de l'amour mais ça peut être aussi dans la sécurité financière mais dans, dans l'amour, vivre ce grand amour tel que vous désirez c'est possible, c'est accessible il suffit juste en fait de trouver les moyens nécessaires qui vous y emmènent et en fait ce qui est extraordinaire c'est que là vous avez un programme qui vous le permet cest à dire qu'à partir, dès l'instant où vous allez faire le programme le grand amour n'est pas un rêve n'est plus une projection n'est plus euh, quelque chose que vous allez méditer que vous allez espérer, que vous allez écrire non, c'est quelque chose que vous allez mettre en place vous allez le mettre en place vous allez le construire dans votre subconscient, dans la reprogrammation du subconscient afin que vous puissiez le vivre de manière concrète et pourquoi c'est possible parce que c'est la loi de la nature tout ce que vous imprimez tout ce que vous reprogrammez dans votre subconscient dans votre vibration intérieure naturellement automatiquement c'est ce que vous allez vivre puisque c'est comme ça le soleil se lève le soleil se couche tout ce qu'on imprime dans notre vibration intérieure se matérialise de manière différée dans notre dans les circonstances de vie et c'est la raison pour laquelle vous allez attirer aussi des personnes qui vont vous permettre de jouer ce rôle mais croyez moi c'est une vie complètement différente que de pouvoir décider de dire je suis je suis amour suprême et de se dire que toute votre vie va s'articuler autour de ça et je vous parle en connaissance de cause <rire> et ça change tout et ça fait vraiment du bien ça fait du bien de recevoir de l'amour surtout quand on aime donner et ça fait du bien de ah vous aussi vous allez être au coeur de l'amour au coeur, dans le cœur des gens autour de vous et ça ça fait du bien vous voyez ça ça fait du bien vous allez rencontrer des personnes de qualité des personnes qui ont ce haut niveau d'amour comme vous et ça va se faire naturellement vous n'auriez pas besoin de donner ou autre pour prouver les choses vont se faire naturellement tel que vous êtes vous serez on, on vous serez vu vous serez aimé vous serez comment dire estimé considéré naturellement et ça ça fait du bien donc voilà j'espère que ce live déjà vous a amené euh, ce, ce que vous puissiez reprendre pouvoir, si vous avez envie d'aller vous, pouvez... vous avez déjà ces quelques clés que je vous ai donné d'intégrer de, de, vraiment ça à l'intérieur de vous et euh, d'intégrer le fait qu ok, je suis amour je suis faite, ok je suis faite pour être aimée, d'accord et redites-le tous les jours, ressentez surtout ressentez ça et voyez la vie à partir de cet espace là Commencez à vivre votre journée à partir de cet espace où, ah, je suis aimée de toutes les façons. Et vous allez voir que tout va s'ouvrir. Et si vous voulez être accompagné pour imprimer vraiment ça en vous, moi, je serais vraiment ravie de, de, de, voilà, de vous accompagner durant le programme Manifestez vos désirs. On commence le 25 février. Vous avez les informations sur mon lien Linktree dans ma bio ou sur mon site internet wwwarmel timinecom Voilà. On ne vous serez un petit groupe de six personnes, c'est bien, vous serez accompagné individuellement parce que pour moi, que vous ayez des résultats et des résultats pérennes dans le temps, ça c'est important. Processer, oui, mais que les transformations soient pérennes dans le temps, ça c'est mieux. Processer, oui, mais que vous, soyez, vous ayez une clarté de votre propre mécanisme et que vous puissiez comprendre comment faire pour transformer vous-même et devenir autonome, ça c'est important aussi. C'est la raison pour laquelle ce programme est un programme haut de gamme, qui est à la fois haut de gamme parce que par rapport aux processus de transformation qui sont puissantes, vous avez un résultat, c'est certain, mais surtout, vous êtes en petit groupe et je m'occupe vraiment de vous. Donc ça, c'est aussi, euh, je pense que c'est une opportunité de changer votre vie, là maintenant, de sortir de votre passé, de construire votre vie à vous. Voilà, moi, je serais ravie de vous accompagner. C'est vraiment quelque chose, c'est un programme que j'apprécie beaucoup euh, faire voilà je reste à votre disposition si vous avez des questions dans tous les cas reprenez votre pouvoir mes amis vous êtes digne de recevoir cet amour il n'y a pas besoin de le dire c'est quelque chose qui est établi en vous c'est une évidence je vous souhaite une belle intégration si vous avez des questions n'hésitez pas si vous regardez en replay n'hésitez pas à me mettre un like ou un petit coucou je serais vraiment ravie de savoir que vous êtes passé par là voilà belle journée à tous je vous embrasse fort <rire>